Y'a yeah, Playpad vous allez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je pense que vous l'entendez au son de fond oui, Zach, c'est bien, ferme ta gueule. Nous sommes aujourd'hui sur un jeu légendaire qui fête aujourd'hui ses 14 ans. Parce que nous allons continuer ce Nostal janvier par un passage obligatoire sur Call of Duty 4. Alors je sais que c'est un petit peu du blasphème de faire de Code Ghost à Call of Duty 4, mais c'est pas très très grave. Hein. Nous sommes sur PC et comme vous pouvez le voir à la liste des joueurs, il y a du monde, mon frère. Alors c'est pas vraiment étonnant, hein. La scène Call of Duty 4 PC a toujours été super élevée. Il y a toujours eu beaucoup de monde. C'est un petit peu même iconique pour plein de raisons, nous allons en parler. Et en dehors de ça, bah, nous allons tout simplement nous la donner. Alors j'ai pris le parti pris d'ailleurs sur Kill House, qui est une map de Code 4. Voilà, ah c'est un petit peu le, le Strike Zone, quoi. c'est-à-dire c'est la toute petite map concentrée pour bien se la donner, mais qui n'est pas Shipment, ok Nous allons jouer un petit peu à tout, sniper, armes et consort. Donc retournons sur Code 4, le jeu qui a réellement lancé cette licence qu'on apprécie tous. C'est parti Yo, let's go les mecs, nous sommes sur le jeu sur... Attention nous sommes sur Kill House, comme promis, d'accord Minimap. Pour bien cela donner, ok, j'ai pris le petit sniper ACOG. Et ça, c'était vraiment déjà un des débats de l'époque. Sniper ACOG ou sans ACOG. L'ACOG te permettait d'aller Quickscope de manière plus efficace, je dirais. Et euh, le sans ACOG te permettait d'être plus précis au, au long cours, on va dire, tu vois, sur les longues distances. Mais au global, c'était quand même assez incroyable, ce petit M40-A3. J'ai jamais compris pourquoi, mais... Globalement, c'était surtout le M40A3 qui était joué à COG, le R700, Nil Barrett, qui à l'époque était aussi des snipers. Assez utilisé sur Call of Duty 4, euh, of Duty 4 était euh, très, très. Enfin, euh, était très, très utilisé à, à COG. On va dire peut-être que certains hipsters essayaient, mais en tout cas, au global, c'était pas trop, trop. Euh, pas trop, trop utilisé. C'était surtout. Hop là. Attends, attends, On va, on va prendre l'arme, vu qu'apparemment, ils veulent prendre l'arme. Voilà, la K47, tu vois. On va se la donner vénère. Mon shoot est catastrophique. Mon shoot a été calamiteux. Attends, on va faire une petite série. Bon, bah, D'abord, voilà, c'est bon, voilà, on a la K-47. Aucune excuse dès dorénavant. Donc, nous sommes sur Call of Duty 4, ça me fait plaisir. J'ai essayé de jouer, euh, du coup, om 40 a 3 à coq. Bon, malheureusement, c'était pas une grande réussite. Il y a beaucoup de joueurs d'armes. on va y arriver, on va avancer. Attends. Voilà Voilà Le petit double Le petit trip peut-être Le petit triple Un autre Un autre Un autre Ah, ah ça aurait été trop stylé si j'avais réussi à l'avoir attends, attends, on va se la redonner avec la K, là. On a trouvé une arme qui nous correspond un petit peu plus. Encore. Oh j'aurais été un monstre. Je suis dans la merde. Non, je suis pas dans la merde, monsieur Je ne suis pas dans la merde parce que j'ai anticipé Let's go Nice, encore assist, attention ah, oh, dommage. Attends, attends, attends, on est avec la casse, ça commence à aller mieux, là. Le début de game était un petit peu chaotique, mais là, ça me fait chaud au cœur. Hop Ça, c'était une vraie arme. Ça, c'était une vraie arme Donc, en fait, on est sur des serveurs qui sont euh, modés, vous l'avez bien compris. Et un des trucs qui avait croisé... Mmh, regarde, on fait des kills à, à travers les murs. Un des trucs qui avait fait euh, le désamour entre la communauté PC Call of Duty et sa communauté console. Et c'est pour ça que Call of Duty est très vite devenu un jeu réservé à la console. C'était le fait que... Euh, entre Code 4 et MW2, ils sont passés de serveurs dédiés à serveurs host, donc le système d'host que nous on a sur console. Alors que sur PC, ils ont toujours eu des serveurs dédiés qui leur permettaient d'avoir un meilleur ping, donc de pouvoir choisir où ils allaient se connecter, mais aussi de pouvoir faire des modes, des parties modées, d'inventer des maps, d'inventer des trucs. C'est pour ça que là, par exemple, sur Kill House, gros, tu vois bien que tout est modifié. Je fais deux kills, j'ai tour de passe-passe. En streak, j'ai eu un colis alors qu'il n'y a pas du tout de colis dans le jeu. Vraiment, ça a permis de rajouter des tonnes de choses et de totalement faire vivre le jeu et de ramener également le pro mode, le pro mode euh, PC qui a été réellement le mode qui a constitué l'essentiel de la compétition Call of Duty. À l'heure actuelle, vraiment, la CDL, la Code War League, etc., tu sais, c'est des dizaines de millions de dollars. Euh... Car ils sont enfin, tu vois, intéressés à la chose Et il y a là les équipes et les investisseurs qui, euh, qui jouent dessus et qui s'y sont intéressés Mais t'imagines, s'il y a 14 ans, tu leur avais dit que la compétition allait se passer sur PC Sur des mods, sur des maps, euh, du coup, qu'ils arrivaient à avoir sans acheter les DLC Et en modifiant totalement la structure du jeu Je pense que les décideurs de chez Activision, frère, ils seraient vraiment tombés dans les pommes Mais malgré tout, voilà, c'est ce qui explique l'hégémonie de... Euh la domination un petit peu de la communauté PC sur Call of Duty 4 et euh, l'histoire qu'il y a entre les deux. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de communauté PC Modern Warfare 2 et compagnie, mais globalement c'était beaucoup moins euh, élevé. Et d'ailleurs, un des trucs qui m'a étonné, c'est que j'avoue, j'ai cru en 2016, quand ils nous ont sorti le remake de... Donc voilà, regardez, brouillard de gros. hop. Quand ils nous ont sorti le remake MWR, j'ai pensé... J'avoue avoir niaisement pensé... Attends. C'est chaud là, on est au fond de chez nous. Ok, super, super, en train, train de faire kill. Il y en a à ma droite. Je les entends. Ici. Attends, dans un instant. Let's go, le double. Encore. Le triple, le quadra. Le quadra, attention, on recharge. Non, il est arrivé dans mon dos, sa merde, j'étais pas mal. J'avoue que quand ils ont sorti NWR en 2016, j'ai cru que ça pourrait un peu relancer la machine. Voire, j'ai rêvé, je l'avoue secrètement. De revoir des compétitions Code 4 Pro Mode PC sur Modern Warfare Remaster. Je me dis bah écoute ça va donner un.. Ça va donner un petit peu un coup de frais à la licence, des meilleurs graphismes. Ce qu'il faut pour peut-être le faire revivre, let's go, pour peut-être le faire revivre. Et je me suis bien trompé et je ne saurais pas expliquer, peut-être que certains pourraient me le dire dans les commentaires, le désamour qu'ont qu eu, du coup, aussi, peut-être eu un essai, mais l'échec en gros du retour de Call of Duty 4 via MWR. Certains diront, et j'étais pas trop, trop d'accord franchement, certains diront que la version, on prend la MP5, hein, que la version MWR, enfin, un code 4 MWR était un petit peu modifiée. Et était euh, pas réellement la même que le jeu original Ils avaient pas les mêmes sensations Et certaines armes tuaient beaucoup plus vite Je crois sur MWR que sur Code 4 pour certains Notamment il me semble par exemple la M16 Donc il me semble que même le remaster a pas été fait parfaitement Mais moi le remaster je m'étais bien amusé dessus Et je pense que c'est juste la preuve d'un truc C'est que Vu qu'on est à une autre époque et qu'on consomme les jeux différemment à l'heure actuelle il pourrait sortir même BO2 Remaster Que le jeu il serait Il aurait une durée de vie Je te dis pas qu'il y aurait personne qui jouerait dessus Ou que ce serait un échec Même en le refaisant parfaitement Je pense qu'il aurait une durée de vie limitée Parce que les gens ils ont aussi un truc C'est bah, c'est qu'ils sont passés à autre chose en fait C'est qu'ils sont passés à autre chose Et que les jeux on les a déjà joués On les a déjà poncés Pendant de nombreuses années On sait déjà ce que c'est L'effet il marcherait beaucoup tu vois à la sortie Mais sur le long terme Je pense pas que tu vois Ça fonctionnerait de ouf ça dépend il y a aussi des jeux tu vois qui nous montrent un petit peu le contraire Je tu sais que par exemple alors je m'y connais pas super en Rainbow Six je sais que c'est un très bon jeu et que certains sont des fans de Rainbow Six tu vois on va ressortir le sniper juste après là toi tu meurs hop je sais que Rainbow Six c'est un jeu qui n'a pas fonctionné directement à sa sortie et qui a eu son pic de joueurs deux ou trois ans après sa sortie Et ça c'est aussi la preuve que Je peux sortir et être amélioré au long cours Et regagner des joueurs avec le temps Chose que Call of Duty a du mal à faire à l'heure actuelle C'est-à-dire que quand un Call of Duty sort Il bah, y a beaucoup de hype au début Il y a beaucoup de joueurs Et au fur et à mesure de euh, l'année Il y a de moins en moins de joueurs Même si là ils ont déjà fait un premier pas Vers la résolution de ce problème En intégrant les saisons et les contenus à rajouter Je suis sûr qu'à chaque début de saison Il bah, y a un nouveau pic de joueurs Qui viennent tester les nouvelles maps Ou euh, les nouvelles choses qui ont été intégrées Ne serait-ce que par curiosité tu vois par exemple, là, le 4 février, quand il y aura Express, je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de monde sur Black Ops Cold War, même si euh, du monde ne l'a peut-être pas apprécié ou l'a déjà lâché. Moi, en tout cas, bon, ça va. Je me fais pas chier, je n'ai pas lâché le jeu et je m'amuse bien dessus, je suis un petit enfant. D'ailleurs, en ce moment, vu que je suis dans ma vibe... Attends. Let's go, let's go. Non, c'est oh, le gamin. Vu que je suis dans ma vibe janvier, mes couilles, tout ça, et que c'est un petit peu un mois aussi pour... Euh... On tente des trucs, on tente des trucs pour faire honneur à la licence qu'on aime tous ici, ou en tout cas qu'une partie aime bien, pour une raison qui est totalement justifiée. Tu vois, j'ai fait des vidéos un petit peu concept pour pouvoir euh, se rappeler des meilleurs moments, des bails comme ça. J'ai réagi euh, sur les meilleurs montages de l'histoire, je vous ai également fait une tier liste code. Bref, j'ai fait plein de trucs dans ce sens, ok, pour, euh, voilà, un petit peu fêter la chose. Là où je veux revenir, c'est que j'essaye de trouver d'autres trucs dans ce style, donc je vais avoir besoin de vous en commentaire pour faire une vidéo sympa et des trucs... Attends, je y okay, a quelqu'un au top là. Vraiment euh, euh, Attends, attends, mon but c'est de baiser la merde de celui au top. Alors ah, désolé, c'est pas bien de dire des choses aussi vulgaires, mais c'est, on va dire, de, euh, de, de le tuer, tout simplement. Attends, on va tuer lui. Il Pardon Non C'est pas juste Non, il marque je suis dingue, Attends, là je suis pas bon. ça va je suis en vie, et eh, vraiment je stresse là Zach, Zach le stressé Zach le stressé Zach le stressé les mecs non ça va j'ai pu ramasser quand même une petite arme on va reprendre le sniper on va reprendre le sniper attends le mec au top là il y est pas bon on va prendre le mec en bas ah merde je me suis allongé Allongé. Donc j'ai fait une tier list code, je vous ai parlé des meilleurs montages qui ont marqué l'histoire de la licence. Maintenant je cherche d'autres trucs, peut-être en rapport avec la compétition ou non. Peut-être les meilleures actions en compétition, peut-être les LAN qui ont plus marqué l'histoire de Call of Duty. Des... Wesh oui. <rire> regardez les Nico, il est juste là Voilà, j'ai envie de trouver un truc dans cette idée qui peut vous intéresser, histoire de vous taper, encore une fois, petit coup de nostalgie. Ah, mais je suis vraiment mauvais petit coup de nostalgie réussi ou non, ce sera à vous de me le dire, mais si vous avez des choses un petit peu dans le concept comme ça, sans forcément que ce soit les meilleurs clutch ou des bails comme ça, tu vois, mais les meilleures actions, déjà j'ai noté une petite partie, peut-être les actions qui ont marqué l'histoire de Call of Duty compétitif, les LAN, bref, il y a plein de trucs comme ça, j'ai noté déjà une partie d'action que j'ai trouvé absolument fantastique, hein. on va dire que sur BO2, Ghost, etc, des clips, si vous suivez la compétition, on a été servi, en France ou alors à l'international, c'était assez, euh, assez incroyable, surtout si vous suiviez la compétition, donc, du coup, je me dis que faire un petit retour dessus, ça peut être cool. D'ailleurs, j'ai aussi tourné. Attends. J'ai aussi tourné euh, la vidéo setup, ça y est. La vidéo setup est dans le four. C'est le monteur qui l'a entre ses mains. Et vous allez. Voilà, le petit kill. Vous allez découvrir tout mon setup pour l'année 2021 avant les locaux, ce que j'utilise, le matériel son, le matériel vidéo. Euh... Bref, tout ce que j'ai investi, combien ça coûte Comment ça fonctionne, pas vraiment comment ça fonctionne, mais vous allez avoir les références et s'il y en a qui ont besoin d'aide, bah voilà, vous aurez des trucs pour vous guider. Hop là. J'essaye de mettre un clip stylé. Oh le bâtard. Ah, j'ai pas été bon, attends, on va ressortir la cog. On ressort la cog et sinon on va ressortir l'arme. Mais là, j'avoue que je suis pas très bon. Un kill. Concentrons-nous. Là, là, je me concentre, c'est sa concentration. C'est pas la vidéo ninja La colote la collette monsieur La collade, continuez, venez <rire> Oh, et ben voilà les potes, c'est tout pour moi Pour cette vidéo hein. Fin de la game, les scores sont euh, Bien dantesques, hein. on a bien rigolé 65 kills malgré tout ça a été un joyeux bordel entre l'arme Et le sniper, je suis déçu Je vais être honnête, ma prestation au sniper Était décevante, il faut que je vous l'avoue Donc je m'en excuse, regardez à la fin Là ils ont mis un petit sort de gun round Enfin de gun round, t'es là, oh, je suis tout seul Une sorte de petit truc au couteau Hop là <rire> Donc même le truc au couteau J'ai pas réussi à le gagner Je suis vraiment nul à chier Bref j'espère que vous avez passé un moment C'est le cas comme d'un petit like Vive Call of Duty 4 Et je vous dis à la prochaine les amis Bisous